Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Bichard, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Intro un peu spécial parce que vous voyez que mon décor n'est pas habituel. En effet, je suis actuellement dans une salle avec 230 personnes qui sont en train de s'affronter sur 10 jeux différents. Je sais pas si vous entendez, c'est la Zilan actuellement. Si je vous prends aujourd'hui, c'est parce que l'intro est importante, j'ai pas mal de choses à vous dire. A partir de lundi, je participe au Sub Challenge. C'est un événement organisé par Twitch. L'objectif est d'apporter le plus de subs durant deux semaines avec des lots qui sont donnés par Twitch. L'event a été un peu bâché sur Twitter parce que bien évidemment, 250 subs pour abonnés... C'est tout, ce que c'est pas insane. Mais par contre, j'ai décidé d'en faire un truc bien. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction des paliers qu'il y a sur Twitch, je vais vous offrir des lots, que ce soit des manettes, des sabres, un écran PC une full périphérique. Je vais vous donner le plus de choses possible. L'événement débute lundi et se termine le 24 avril, dimanche 24 avril. Si vous avez 4 euros à dépenser pour un mois, c'est le moment parce que le but, il est là, d'en avoir le plus. Mais sinon, c'est une vidéo assassin ça, ça, hein, de base. J'ai eu acheté. N'hésitez pas à cliquer. Super nouvelle vidéo. Je vais gagner peut-être, peut-être pas. <rire> Bonne vidéo. Les frérots j'ai un bête de rôle Il va falloir qu'on s'infiltre Infiltration Euh bonsoir Je arrive très tard je suis désolé Salut Qu'est-ce qui s'est passé dans la game pour le moment On a ouais. tué l'ancien il a respawn Il y en a tué l'espion mais, <rire> mais lui il a pas respawn Vous avez tué l'ancien <rire> il a respawn Oui toi, mais mais c est c est moi qui toi t'as le prochain C'est moi qui ai mis le dernier coup C'est toi t'es le oui. prochain respawn C'est qu'il est le garou <rire> T'as tout compris Ah <rire> <rire> Moi bon, je continue Là, moi. C'était ah, nous, oh oh oh nous aussi Ah oui! Michard! Ah, oui. Ouais! Les Richard, Richard. ouais. ouais. Je vois ouais. bien je te donner une info. Dis-moi tout. Euh, déjà, X-Neseli est un peu bizarre. Genre, il s'est fait full crit par derrière par le LGB. Il a résisté. Il a réussi à le tuer. Non, parce que je savais qu'il allait m'attaquer. J'avais une info sur lui. Tu es juste. c'est un, un peu bizarre. Tu t'en remis du malaise ou ça va? Un gros malaise hein. Et il y a moyen que tu sois gentil. Genre, j'ai peut-être une info qui fait que c'est que côté gentil. Ouah! Je me suis infiltré! Toi t'es sûrement méchant hein ou solo je pense hein. Moi. Bah, parce que il, vraiment il m'a attaqué genre, devant toi tu n'as rien fait quoi. Par contre toi qui survit à une attaque du lgb de nuit c'est bizarre. J ai, j ai, j ai Par derrière. Bon. Ou, mais, ou non, ta non, résistance. Ta non mais ça veut peut être dire qu'il a oh, résistance. Voilà. Ta résistance. Oui bah oui. Non, soit ta toi, résistance pas, soit t'es très eu. fort. Hein. Non Mais même il t'a il t'a mis beaucoup de coups et. et tant de game, Avant qu'il m'attaque je venu m'attaquer. Oui mais d'accord même si t'avais même si t'avais coeurs t'es tombé à même coeurs en fait. C'est un demi coeur un demi à la fin je t'ai tué j'avais demi coeur. Ouais. Oh. C'est quand même noir ton histoire frérot Euh pourquoi noir assimilé au mal oh on, est, on, est quand même, on est heureux quand même, est Alors, quand même relou, On est heureux quand ouais. même Avec qui Bah c'est vrai qu'il était juste ouais. à côté de toi c'était tout seul Vous aussi vous avez entendu Il était pas ici oui, parce que bah, C'était dans, dans, dans le groupe, dans le groupe. Euh, dans Ah c'était à toi j'ai drop Oh Ils sont où les gens sérieux Putain. Putain là, Je genre La filtration est très discrète là est-ce que quelqu'un aurait vu qui Je pense qu'il est loup-garou. <rire> oh Ce n'est pas ce que tu crois Je n'ai pas dit ça. Il y, il y a un bébé zombie qui arrive là. YOLO Oh, oh t'as eu chaud, oh, t'as eu chaud. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y. Quoi Il a one shot. Attends quoi <rire> <rire> Attends quoi Il a one shot Attends quoi oh, Attends ouais. quoi Mais t'as one shot, je mange. Attends, es malaise. Il est méchant, les gars! On fait le test! Voilà. Bah. Tu veux que je fasse le test? On c'est un... oh, Attends, bah, venez, on va le trouver. Moi, je le fume. Hein. Merci ouais, pour tu... ce boost! Okay. <rire> ouais, c'est un du, ou euh... du steak, du steak. Mais tu l'as pas ça, -moi ah, vas-y, vas-y. Vas mais tu viens de nous montrer une boussole, ça veut rien dire. Mais il est couple alors. Mais ça veut rien dire en fait. <rire> non, mais il y, y a aucun rôle qui a une boussole. Ah, ça me fait chier. <rire> mais si, il, a, il est peut-être ribale avec une ça boussole <rire> non, <mais> il, a... <rire> <rire> il a essayé de faire être safe. De la pire des manières. Mmh. Par contre, je prends oui, le chef. Je... je veux les gaps là. Mais c'est moi qui l'ai tué Oh fou NON Putain Il t'aime pas loup Mais c'est quoi C'est quoi astronome Je sais pas. C'était solo Je sais pas, ou... je suis un rôle que je connais déjà pas frère. Par contre il avait un bouquin Epi3 et Break 3. Vrai Ouais Je veux même pas savoir comment.. Votre empire Euh. Et moi je pense que t'essayes. safe Merci, ça fait plaisir. Si mon rôle, je pense qu'il fonctionne comme ça, genre t'es safe, mais sinon... Non mais je sais, donc je pense que ton rôle il marche bien, quoi. Du coup, c'est un peu le malaise d'avoir tué l'astronome, mais je comprends pas. Mais Je sais pas si c'est safe, je sais pas si c'est safe. Je sais pas ce fait, en fait. Il a one shot un bébé zombie de nuit sans crit avec une sharpness en fer, quoi. Par contre, on est un peu en train de se faire rouler dessus, je reconnais, là. Oui. Barbare Ça, c'est bien. Devant, devant, devant. Il y a un mec, là. On est gentil Est-ce que l'astronome, c'est safe ça fait oh vraiment 10 minutes que je prends fou de dégâts de dégâts Astrodo c'est pas Comment, comment, comment y a un one, one shot un, un, un, un bébé zombie de nuit avec une charte Nestro en fer 5 -Crit. -Crit. crit, one shot -Crit. Genre C'est pour ça on a pas compris non, donc du coup on l'a tué mais en fait... Bah... avec force tu one shot pas, hein, même 5 il l'a one shot. Hein. A fait des gars avant quoi, le gars. Mais bien sûr qu'avec force tu one shot un milieu de zombies frérot. Les gars, est méchant. Alors ça, je l'avais réussi. Vu comment, vu bien vu bien comment bien le nombre de zombies diminue il va bientôt rester. Un plus de moi j'ai tout l'LG là. Ah bah vas-y Ah, il y a Branlette, Kalfa, la pomme, Wisto, MR, mrct Lutte privilège. Pseudo frère, je sais même pas. On oh va, bah je suis Mais bref, coup, ils ont ça. Tout ça tout tout là-bas si vous voulez aller voir, sauf que c'est la nuit quoi, donc bof. Ah Abattre. Les gars, gars pour l'instant, il y, y, y a pas. Non, je suis de banane braconnier. Braconnier, c'est quoi c est c est c est c est ça Si Je pense prend aux LG, mais je sais pas, j'ai pas le choix. Je pense vraiment être encore cinq villageois. Donc t'as vu le nombre de LG qui vient nous donner là Il doit y rester deux LG grand max en plus. Depuis le début, il y a pas un LG qui est mort. Là, pour moi, il reste encore. Il y a le blanc qui est mort. Il y a sept LG de max. De de base. Il n'y a que LG. Il y a que LG. Il y a que. Oui, bah du coup ils sont encore 6 Il y en a 7, Ouh mais il ne ferait, ils ne pas plus. Il nous manque un joueur hein, venez venez hein, non non on va chercher notre dernier joueur là écoute moi Dwarf, ouais. je suis safe, fais moi confiance on va fight parce que je te connais Tu vas venir, tu vas fight à moitié, tu vas essayer de voir si je te trahis pas en La vrai... vie de ma mère que je suis pas une salope Là j'ai rien à perdre frérot hein. mais Non mais oh, t'as pas que... vu comment il cherche là Mais regarde il cherche quelqu'un mais je... mais je cherche pas quelqu'un qu'il y avait des gens c'est des fleurs Mais tu ne veux pas fight d'habitude tu aurais l'envie de fight T'aurais la dalle <rire> Parce que c'est la nuit ils sont 36 Mais il y a deux minutes avant la nuit tu sais ton pot Dwarf Doer. tu as 8000 heures de jeu Voilà <rire> je jure qu'il a Ouais Il était quoi le deuxième Non, non j'ai pas d'arc. Euh, vous avez beaucoup de Yaple ou quoi Non, non, non. Euh, bah, euh, j'en ai 11 quoi, enfin, ça sera pas. Bon, ils vont pas venir là alors que. Alors que it's time quoi. Ça c'est le temps de les trouver les gars. Je, je, je savais qu'il était le garrot. Il trinait. Est-ce que vous connaissez le rôle ou pas enfin, Est-ce qu'il y a un mec ancien ici Même si ça me dit. Enfin, euh, je ne suis, suis pas dire, ancien. Mais... Là devant, et devant. Calfa et tous, c'est léger. Là ah, ça attends, a... Oui, frérot! C'est hein. Bah, ouais. On, un un mystique, quoi. Quoi. On bien sur Mystique ou gars Je peux, même, peux dire que c'est vrai, hein! fait card! Ah, vous m'avez cramé! Voilà! Dégage! Ah, euh, ok! Il fait très beau go! Je la Trop Ouais, t'inquiète! la résistance! Vas-y, il doit être là, il doit là! Bien joué! J'ai C'est le haut de couple, ah, ok, ouais, c'est ouais, bon! Mmh. vas-y, Bichard. Ah, oh, mais je te tape la main. Il est où, branlette Bon, euh, sans, sans Bichard. Euh... Mais en fait, le rêve, c'est que je suis pas assassin. Mais c'était une bonne oui, productive. Oui, bah, euh, vraiment, en fait. Ça se voit sur mon rôle. Regarde, Dwarf, ça se voit sur mon rôle. Suis... T'as plus de 20 ah. blocs, ça se voit sur mon rôle, ce que je suis. Regarde. Mais... As plus... Ça se voit, t'as plus de 20 blocs, ça se voit sur mon rôle. Mais t'es ermite bah oui, ça se voit en fait. Genre c'est donc je sais pas d'où ils sortent la C'est pour ça que t'essayais de traîner tout seul et que. Mais mais en fait c'est pour ça que je ne veux pas traîner avec vous depuis tout à l'heure. C'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Et mais Gisto est pas mort Mais non, j'ai pas. Bah non. Il était à il y a il y a, y a un dégâts, là. y'a un dégât en dessous. Y'a un mec en dessous là. Je suis en train se prendre des dégâts. Ah non c'est un zombie. Devant devant devant. Où Oui B. Ah oui oui y ouais, ouais, un groupe mont... ouais, bon de bon bon bon. 3 les mecs hein On sait, on sait Vas-y, oui, c'était. Ils ont la force, ils ont la force. Courrez, courrez, courrez quoi Ok Courez ils ont force. Une minute donc euh... C'est Le temps qu'on fight il ouais. fera nuit En plus faut mieux fight maintenant vous avez l'assassin quand même Ils ont vu mon rôle en fait tu m'aides hein non il pas battre il pas vous êtes en 4v du coup c'est Non est pas Non il est pas Il est parti, C'est pas lui qui est parti il, il, il, comme j'étais là avant il m'a laissé Il m'a laissé des... Je... Mille de QI J'aime le Char. Oui Ça y est voilà. J'ai réussi à sortir du fight euh, Dwarf s'est barré parce que je me suis sacrifié pour lui Mais, euh... mais reste caché il y a les LG à côté Mais façon, Comme ça je c'est Ah euh... non non je suis vraiment pas assassin mais tu as vu mon rôle Oui non mais frérot. en fait le LG mystique M'a dévoté parce qu'il pensait que j'allais mourir Bah oui mais le problème c'est qu'il peut pas avoir tous les rôles Genre il y a trop de rôles pour le nombre de morts qu'il y a eu d'LG Mais de toute façon faut pas qu'on te tue parce que dans tous les cas bon... Mais en, je ne suis vraiment pas assassin C'est vraiment ça le pire en fait Contre le nombre de rôles qu'il a donné et contre le nombre de LG qui sont morts. Il y a trop de rôles. Je sais pas, on verra. Déjà, il y a eu deux LG de mort, il a donné un pour Dwarf, un pour moi, alors qu'il a même pas de rôle pour le loup-garou blanc. Donc il euh, okay. y avait forcément bah, un mytho bah, dans le tas. Je, je te laisse le bénéfice du loot, dans tous les cas, je pas te tuer. Hein, Après, si tu veux, je reviens à 20 blocs et tu me reviens. Hein. Non, mais non, mais c'est bon, hein, je te crois, c'est bon. Mais, mais tu l'avais vu ma speed tout à l'heure Oui, j'ai vu que t'avais speed, mais bah, voilà. sais, en fait, je suis a... <rire> en fait. Mais l'assassin n'a pas je speed au C'est que les loup garous qui ont speed au kill. Bah, ok, bah. Ah oui, bah voilà, bah voilà. Je suis serviteur et en fait, j'avais me société en maître, et genre il m'a tué, du coup respawn. Ah la chatte Et, et en gros je t'avais eu de épisode 2 genre. En fait premier épisode j'avais la pomme Darwin épisode 2 je t'avais toi. Et en fait je pensais que ça donnait que des safe Du coup je pensais que t'étais safe pour ça. Et... Bon ne serait-ce il faudrait qu'on trouve Dwarf. Je pense que Dwarf il va venir au 0-0 maintenant. Si on gagne ce game franchement c'est insane. Mais t'es? Est-ce qu'on fight en 2v3 Non, non, non, non. En plus si c'est le groupe de Monsieur CT moi je vais avoir weakness c'est mort. Mais du coup là, si on fait un point de, de ceux qui restent. Voilà. En fait y a un weakness un force. Ouais, de l'autre côté, reste de l'autre côté. Gens, tuer, de l'autre côté, de l'autre côté. Nous, euh, tu vas te trahir. Ah, Marc ah non Ah non Ah merde, je vais le switch. Bah frérot, on est deux hein. On Faut pas vois, souffler non, hein. ils sont trois. J'ai <rire> weakness hein. On vous tombé sur le sur la chaise et il va venir par on se retrouve frérot, t'es où Il est parti de l'autre côté, mon pote. Pas suivi. Putain, c'est un peu compliqué pour toi parce que maintenant t'as plus force quoi. Ah mais depuis tout à l'heure, tu te faisais passer pour l'ermite. T'es malin ça. T'as un peu le souci c'est que là ta force en fait, le jour, le jour tu peux nous fumer. Ouais Oh chaud C'est incroyable ouais, hein. J'ai pas dû le taper j'arrivais Y'a trop d'eau dans la map c'est une dinguerie Ah oui je crois La Dave Strider Rider non Il a des boosts. Il a des trailers. Il est chaud là. Oh mais quand même enfin je peux pas pas. encore, pas. encore. I am the English te Dream pas. dream. pas. Pour que je sois dream, il fallait que je fasse une réaction. Oh my god Oh my god Là c'est bon. Bonjour, je suis hein. le mets pas hein. Dorf Ah bah... Fuis euh... Ouais. Bah non non, j'ai... Non non. non, ouais. non. non, non, non, non. D'ailleurs, pas toi. Go go go go go go go go, go c'est la G. Il, il est devant, il est devant, il est devant. Ça y est, ça y est, on s'est retrouvé Mais vous savez que vous leur avez société vraiment société fait croire, premier. C'est après ah, C'est pas une question de faire croire là. C'est pas une question de faire croire, c'est qu'il est mystique. Reste loin. Bah, non, mais en fait, le problème, c'est que dire qu'il est mystique, c'est vraiment une. Je peux pas contredire le fait qu'il est mystique. Mais par contre, leur faire croire que je suis assassin. Faut fight, mec, oui, hein Oui, bah, je peux donner les rôles de chacun d'entre vous, quoi, donc. Euh... Littéralement, mais tu ouais. t'en fous Tu te donnes oh, des coups tapé. Je suis mal, ouais, je contre là, Je tape, tape, Christo GG. Ouais, ça va les gars, les gars, les gars, les gars, les gars On arrive, on arrive. Bon. Putain, mais ouais, non, mais. Ah euh. Ok, barre il se barre, barre, -toi, barre -toi. Ça ne Il ça rien que j'ai que 3 tirs et demi, que je te fight comme ça hein Ouais mais y a ton pote derrière Ah non y'a Bichard Non ah, y'a Bichard, Bichard, NON NON Ah désolé Ah Bichard va reprendre toi T'es où bah, tu devrais pas l'aider hein T'as réussi à leur pisser dans le crack quand même. Mec, t'es pas en groupe cool! <rire> ah oui, On est potes. Du coup, c'est la win, c'était. Il faut être l'autre. Bah en fait, le problème, c'est que c'était hyper intelligent pour eux de, de me faire passer pour l'assassin. Parce que je ne peux pas con contredire le mystique. Tiens, regarde d'ailleurs, hein. je vais te prouver mon rôle encore une fois. 20 blocs. Ah, mais bah. Enfin. Enfin, as une île, euh, une pas en tas de heal, c'est parce qu'on a un enfoiré, J'ai Pas de enfoiré On verra. Mais hein. oh, ils vers la balle et tout. Non, non, ils sont partis vers le haut. Euh... Je, je ne pourrais pas le brain, hein. Edouard, il sait très bien que je suis assassin, juste si je, suis... je croire, on est à Miami. Le problème, c'est que si Litos meurt, bah... Bah, je suis obligé de le garder. S'il si ne meurt pas, bah, bah... Va falloir faire un choix. Mince ben ah. alors, j'ai plus de chance de voir les kills, putain. Bah, mec, on va rester deux minutes dehors, <rire> Ah, j'ai staff -mack, là, je suis équipé. Ah, ils sont devant. T'as ah, toi Euh... tu donnes la win à Bichard, Oui, frérot Oui, frérot Bah, il ah, J'en ai 10 quoi. comme t'es pas assassin. Bah non non, non, non. On Va courir hein. Honnêtement. On tabasse le premier concours franchement. Non, franchement je préfère un ça coup. Ça, ça, là je pour crois. lui c'est plus double que c'est lui. Traverse. Tu l'as Comment il meurt pas Vraiment il, il était là, pas là. bien. Moi aussi je suis bien. Non non chien. T'inquiète je traverse Dorf Il nous reste une minute trente, il nous reste une minute trente. Il prend chaud <rire> euh, Pomme d'Arune là. Vraiment pas. Hein. Je traverse pas hein. Et Juste est en train de suivre là. Il est tout seul hein. Qu'est-ce que vous voulez faire Ok. Quoi Y'a yeah, attends.. Hein T'as mis.. Tu m'as mis combien de coups ouais, Je me demandais. Vas-y, te refaises. Bon ils ont plus l'air d'avoir beaucoup de là là Vas-y Coco. Et il est plus loin. Y'a.. devant, va Ok, ok. Ah enfin, il meurt pas hein. Bah, je suis j'suis là il pas possible. Tu oh, D'accord, d'accord. Il là, a, a. Vas-y, Ça va, continuer, continue, il va se flamber. c'est un cœur ennemi C'est bon, il va heal. Oh. Je de la larme, mais... Il y heal, toucher. Touché. Toucher. Touché. Touché. Il est solitaire Non, non, non moi, moi. Non. Ah non, je peux pas. Il est solitaire Oui oui Oh, <rire> oh LGB plus solitaire Mais il a gagné comme ça Mais non t'as était blague D'accord Bien de de gars, joué, c c sûr j'étais assassin Mais ah. c'est de la merde que dit. le mystique Il sache l'assassin Et au plus si. C'est vraiment un move de grosse merde De le dire ah <rire>